T'es venu avec ta banque Mais <rire> combien me coûte ma carte à chaque fois que je paye Can I pay your cash please Bah moi c'est simple. Un achat ou 10, c'est zéro frais. Pour vos paiements à l'étranger, l'offre Globetrotter du Crédit Agricole, c'est zéro frais. Regarde si je veux. 10 t-shirts, 10 paiements, zéro frais.